Dieu vous appelle à vous repentir. Il appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir. Et pas pour pas gueule, aller dans gueule, la religion. Me ben, ta gueule ben là. Mais si tu veux que ben je te pardonne. Bah fais me fous ta, ta, de gueule, là. ta gueule là. Dieu appelle les pécheurs à se repentir des gros mots. Eh hey, les gros mots. C'est l'enfer, Jésus-Christ a donné sa vie afin que les hommes soient délivrés par sa vie de sainteté. David dit que Jésus est à l'image du créateur vivant. Parce que oui, tu es le créateur, oui, tu as été créé, messieurs, dames. Bonjour à tous. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'humanité. Voilà l'amour du Créateur. Et il n'est pas une religion. Dans l'amour du Créateur, il s'est manifesté en chair pour que les hommes soient sauvés. Pour le salut de l'homme. Pour le salut de vous, monsieur. Ils ont préféré le mal. Regardez l'état du monde. Regardez notre génération adultérielle. Homosexuelle. perverses, Corrompue. Le alcoolique, l'alcoolique, l'ifreuse. Prochez-vous, il du monde, mes amis. Vous marchez où mes amis. tout ça. Dans faire la mort. Mais où ira ton âme Les hommes pensent que la vie les appartient. On fait ce que je veux. Je mange ce que je veux. J'irai où je veux. Mais laisse-moi te dire oui. Mais que ta vie ne t'appartient pas. Quand la mort vient, les hommes crient à qui votre vie Oh mon Dieu au secours, mes amis, la Bible est la parole divine. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu a enseigner aux hommes, à s'aimer les uns les autres. Donc, dans ce monde, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de la paix. Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs dans le mensonge Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs dans le luxe sans avoir rencontré... Ton créateur de ton vivant. Aujourd'hui, ton créateur t'appelle à faire la paix avec lui. Afin que ton âme aille au ciel après la mort. Voilà la puissance du créateur. Pourquoi? Ton âme est plus importante que ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, ton Créateur t'appelle à faire la paix avec lui. Qui peut faire le mal Je n'ai pas vu les chiens dire des gros mots, mes amis. C'est grave. Beaucoup pressent la rigolade. Qu'est-ce qu'il raconte Je t'annonce aujourd'hui que le Créateur a laissé un temps aux hommes pour vivre, rigoler, faire la fête. Mais le temps de ta tombe... Oh, oh. vous n'y pensez pas là Thomas hein? on ira tous au paradis avec vous on ira tous au ciel c'est ce que toi tu dis mais ce n'est pas ce que dit la Bible et la Bible dit qu'il a réconcilié toutes choses par la croix la mort et la résurrection de Jésus Christ pour l'humanité pour le salut des humains Bruxellois Bruxelloise, étranger, vous qui aujourd'hui entendez cette parole, elle est un témoignage pour vous. Si vous la recevez, si vous cherchez le Créateur de tout votre cœur, de toute votre force, si vous criez à lui, si vous faites de lui votre espérance, il viendra à vous et il soupera avec vous. Dans vos cœurs, il viendra établir sa demeure. Parce qu'il ne vit pas dans les bâtiments faits de mes donnes. Là où il veut vivre, c'est dans ton cœur. Quittez la cigarette. Quittez les boîtes de nuit, les boîtes de sexe. Je même. Tout ça se boit là-dedans. C'est nu, ça frotte, ça faussit, trop tard, plus une émation. Bien, le cibarène. Pourquoi Pas de divinité. Hein Dieu a créé deux oreilles. C'est comme ça qu'on t'entend par là. C'est par là qu'on t'entend par là. Vous écouter. Dieu a créé deux oreilles. C'est pour que les gens entendent la parole de Dieu. Hein Il est temps de quitter Harry Potter, Halloween, tout ce qui est du diable. Vous aimez ça Vous aimez Vous aimez, hein Les tatouages avec des têtes de démons, vous aimez Continuez, continuez, une génération pornographique, une génération sale, pécheresse, voilà le monde dans lequel nous vivons mes amis, afin que ton âme soit réconciliée avec lui pour que tu ailles au ciel, où ira ton âme, c'est beau tout ce que nous voyons ici, c'est beau mais toutes ces choses seront encore après ta mort. Et la Bible dit qu'il ne restera pas, bien sûr, pierre, mes amis, qu'il ne sera renversé. Parce qu'après le jugement dernier, mes amis, la terre ne sera plus, l'humanité ne sera plus sur cette terre. Dieu vous appelle à vous repentir. Il appelle tous les hommes en tous lieux, à se repentir et pas pour les... pas pour aller dans la religion. Donne ta gueule. Bah eh ben, ben, si tu veux connais tu vas en faire. Et eh ben je te parle d'autre en fait. Le ta péché. gueule. Tu ne vas pas fermer Dieu appelle les pécheurs à se repentir des gros mots. Eh les gros mots. C'est leur fierté aussi. Bon ami. Alors, pas bah, pas bah, fonceur, mon ami, la mis. chemin. Chez les gueux de tas. Ouais, les non, démons, les démons. Ça pose sur le corps. De la cigarette là les gros mots. là c'est les démons. Quittez les gros mots. le péché, mes amis. Je vais oui. Oui. Oui. le Mon frère, mon frère, gueule, ta gueule. Oui, le... Faut pas, répondre. les les démons, rigolez c'est pareil que eux. Toi qu'ils font ta cloque, es pareil que lui, le pécheur. Souvent les hommes, on pense qu'on mieux que les autres. Toi la cloque, c'est pas mieux que Dieu rendra à chacun Selon leurs œuvres. Tu te masturbes, continue, tu vas payer. Il a battu ta femme pour ta main droite. Non, ta femme, c'est pas ta main gauche. Il y a une vie après la mort. Il y a le paradis et l'enfer. Donne ta vie au Seigneur, arrange ta vie. Le mal dont il m'a délivré, il peut te délivrer aussi. Viens à Jésus. Jésus Christ est la vérité et la vie. Après la mort, il y a une vie. C'est pas tout noir. Hein? Après, la vie, après la mort, il y a une vie. Et tu devras rendre des comptes à ton créateur. Tu devras rendre des comptes à ton créateur. Et il permet que tu entends ce message là où tu es. Afin que tu n'aies pas d'excuses devant la mort. Aujourd'hui, il t'appelle à la vie éternelle parce qu'après la mort vient le jugement et quand on prêche la Bible oh, ils sont bizarres qu'est-ce qu'ils racontent nous on aime la sodomie nous nous on aime violer nous on est raciste nous oui on n'aime pas ce message qu'ils prêchent mes amis ce message que je prêche c'est écrit dans la Bible la Bible c'est vraiment qu'il qui a écrit c'est Dieu il a donné sa parole aux hommes afin que nous soyons sauvés, délivrés mes amis. Jésus t'invite à sortir du mal, du péché, de l'adultère, de la fornication. Ces choses t'emmènent en enfer. Quand le Seigneur m'a touché, quand le Seigneur m'a touché quand j'étais dans le mal, il m'a fait comprendre que si je mourais dans cet état, que c'était l'enfer, que si je mourais dans la fornication c'était l'enfer Et il m'a délivré Et ce médicament Qui est Jésus Je viens te le partager Car il veut te sauver Il veut sauver l'humanité Le monde ne va pas s'arranger dans 10 ans Dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Non Et après le jugement Il y a deux lieux C'est soit tu vas au ciel Soit tu meurs l'éternité et tu finis ton éternité. Il n'y a plus rien dans ce nom. Il n'y a que Jésus. Que Jésus qui peut te libérer de la... de la drogue, du cannabis que tu fumes. Il peut te délivrer de toutes ces choses. Des prostituées que tu vas voir. Il peut te délivrer de toutes ces choses. Car rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible. Il y a une vie après la mort. Ne laisse pas la mort t'attraper sans Jésus. Toi qui te poses des questions, il est vivant. Le Créateur est vivant. Je te posais cette question, monsieur. Jésus veut te répondre aujourd'hui. Il est bel et bien vivant. Qu'est-ce que tu attends pour revenir à lui Qu'est-ce que tu attends pour le craindre tu attends que le ciel tombe sur ta tête Prends garde. Prends garde mon ami. Tu n'es pas maître de ton destin. Tu n'es pas du tout maître de ton destin. Une voiture peut te percuter. Tu peux ne pas te réveiller pendant que tu dors. Tout n'est que grâce. L'air qui sort de ta bouche, l'air que tu respires, la voix qui sort de ta bouche, c'est une grâce que les Jésus, Jésus t'a donné, le Créateur t'a donné. Mais l'homme ne veut pas de son Créateur, l'homme ne veut pas chercher son Créateur. L'homme est plus attiré par le péché, le mal, l'adultère, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses. Si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il va changer ta vie. Il est la vie. Venez à Jésus. Parce que cela arrivera un jour. Et les êtres humains se retrouveront dans la terreur. La terreur du Créateur, terre, mes amis. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je vous préviens. Jésus revient. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce Où il te tend la main Aujourd'hui encore, il permet que tu entends sa voix Il te tend la main Mais un jour, viendra la fin de toutes choses. Jésus t'aime, jeunesse, reviens à ton créateur Il t'aime et il veut te sauver Il se laisse trouver dans les lieux secrets Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6 toi qui cherches ton Créateur, enferme-toi dans ta chambre. Écris à lui, prie-le, il te répondra. Parce qu'il est vivant. Jesus, come back. Et son nom nous a été donné il y a 2000 ans. Le nom qui nous sauve. Grâce à Jésus, je ne fume plus le chic, moi. Fini. Je pas le fumeur ici. Là. Le fumeur, la main. Si tu fumes, et que tu prétends connaître Dieu, tu, tu te trompes. Et rigole. Rigole. Hein? Tout se paye. Tout se paye. Tout se paye dans la vie, mes amis. Oh oui, rigole. Hein? T'es libre de rigoler. Mais la Bible dit. Je vais mourir, mais je vais pas en faire. Parce que Jésus m'a délivré du péché. C'est la différence. Et après la mort, au dernier jour, il y a la résurrection. Pour la vie éternelle, pour l'injuste. Mais les pécheurs, oh là là, les ivraines, ceux qui mettent les fesses des femmes, t'es marié, hein. Mais tu regardes le pas les femmes, les femmes de Mensonge sur mensonge. Pornographie sur pornographie. Masturbation sur masturbation. Viol sur viol. Sur... Voici l'état du monde, mes amis. Tu fraudes comme un possible transport. Les, les fraudeurs. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Le frône est un péché. Fumer est un péché aussi. Fumer, tu, Dieu dit quoi Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Donc tu te suicides. En fait, c'est un suicide. Fumer, hein, C'est un suicide. Suicide, tu as 30 ans. Comme Johnny, 40 ans. Après cancer. et on dit c'est à cause de Dieu. C'est vous les fautifs. La drogue, tue aussi. C'est un péché, ça c'est ça. Ah, chicha, chicha, là. Chicha, péché aussi, ça, mes amis, là.